Je suis responsable d'exploitation dans une entreprise qui fait du recyclage des déchets industriels et rachat ferraille et métaux. Le recyclage, la revalorisation, c'est un secteur d'avenir. On nous demande de plus en plus de trier des matières et on recherche aussi de plus en plus de filières pour traiter toutes ces matières. Je m'occupe donc de l'exploitation, donc c'est surtout la coordination entre l'exploitation et puis tout ce qui est planning, l'administration. Il faut tout surveiller, que ce soit les agents de tri ou les chauffeurs, il faut, être, il faut être derrière, du matin au soir. Je gère tout de A à Z, je suis autonome et la direction passe une fois par mois, en fin de mois, pour faire les stocks de toute matière, que ce soit les métaux ou les déchets ou le bois ou le carton, ou le plastique, savoir ce qui reste à, à évacuer pour le mois d'après. Les compétences principales du métier, c'est d'être à l'écoute de tout niveau, c'est-à-dire que ce soit les agents de tri, ou les chauffeurs, ou les commerciaux, l'accueil, les hôtesses d'accueil. Il faut être polyvalent, c'est-à-dire que quand un collègue n'est pas là à l'accueil, bah, il faut savoir la remplacer. Les métaux, si tout le monde est occupé, il bah, faut savoir réceptionner les métaux auprès des professionnels ou particuliers. Euh, aussi gérer euh, les soucis comme euh, bah, les relances, euh, on va dire aussi la partie administrative plus les relances clients. Il faut une bonne résistance au stress car c'est un métier quand même, on est assez sujet à aux contraintes et aux pannes des engins. Il faut savoir jongler, avoir des idées, il faut être créatif en fait. Parce qu'on met en place des contenants qui sont différents. Le responsable d'exploitation lui, gère aussi le planning. Donc un planning, pareil, il faut être créatif parce que si le camion fait 500 km par jour alors qu'en repensant un planning, il en ferait que 100, c'est ça qu'il faut faire. Mylène gère aussi donc la vente euh, des ferrailles et métaux. On est un métier où c'est les prix des métaux sont indexés euh, avec la bourse, donc euh, totalement indépendant de notre volonté. Donc Du jour au lendemain, le prix du cuivre, du laiton, de l'aluminium, euh, du zinc, du plomb, des batteries, tout ça peut changer, donc euh, elle doit rester attentive à ce qui se dit dans le métier. On est un petit monde, donc les gens parlent entre eux, etc. Ils savent, on peut euh, anticiper une, une montée, une baisse euh, de ce qu'on vend, donc de la ferraille, des métaux, etc. Donc il faut rester toujours informé. Je suis responsable de la sécurité du personnel et puis également des gens d'extérieur. On essaye tous les six mois de faire l'exercice euh, d'évacuation euh, du site en cas d'incendie. On a un problème Démarrage de bon on peut tout le monde dehors un exercice d'évacuation. Merci tous pour votre participation. Donc après la troisième, j'ai fait un BEP de vente action marchande, ensuite suivi d'un bac pro commerce, puis un BTS action commerciale en contrat de qualification. Après le poste d'assistance de direction, donc euh, on m'a proposé le poste de responsable d'exploitation. J'aime bien organiser, coordonner euh, le personnel. Puis être aussi un peu psychologue. J'aime mon métier aussi parce qu'on est une petite équipe, on est une dizaine, et c'est très convivial, on va dire même familial. J'ai une très grande confiance envers eux, et eux euh, envers moi.